Bonjour tout c'est William, content de vous voir. Aujourd'hui on fait une vidéo SQDC, la review 251. Je vous présente le Saint-Henri-Couche de la marque 54 et du nouveau producteur Great White North Grower represent Montreal de la ville d'Anjou. Un producteur qui fait pousser son cannabis pas dans la terre, pas dans l'eau, mais bien dans l'air aéroponiquement. Ce n'est plus disponible à l'SQDC, ça a été retiré des tablettes à cause de quoi À cause de l'enveloppe qui supposément euh, s'ouvre trop facilement. Euh, je me suis procuré quatre enveloppes à sa deuxième journée de disponibilité. Jusqu'à présent, euh, j'ai fumé euh, deux enveloppes au complet, pas l'enveloppe mais bien le contenu de l'enveloppe. Puis euh, j'ai pas eu de problème. Euh, on est bien bien malchanceux que ça ait été retiré. Euh, je trouve qu'ils sont un petit peu sévères, là, à moins qu'il y avait vraiment un, un gros problème. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème avec ces enveloppes-ci. Donc, euh, éventuellement, là, ça va revenir euh, sur les tablettes. Saint-Henri-Couche, c'est quoi la vraie variété qui est à l'intérieur? OG Couche! Oh my God! Oh my God! Arrêtez tout! Euh, c'est très intéressant, mais... Quand on regarde ce que le canopy nous ont offert avec euh, plusieurs noms connus, euh, quand on écoute, quand on regarde du bon select avec leur glue qui est supposément du GG4, euh, on est moins impressionné, euh, on a moins la chair de poule, on est moins excité euh, de se diriger à la SQDC quand Dubon Select nous sort un nouveau produit, quand Canopy nous sort un nouveau produit, euh, quand le Gelato va s'en venir bientôt, quand le Wedding Cake va s'en venir bientôt. Si c'est Canopy qui nous sort un gelato ou un wedding cake, Winman ne va pas se le procurer. Ça va être encore un phénotype de merde. Euh, ça va toujours être un phénotype de merde avec Canopy. Hein? C'est toujours, toujours le pire des phénotypes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ici, est-ce qu'ils ont pris le pire phénotype de OG Couch? Euh, écoutez, il y a à peu près 8000 phénotypes par plante de cannabis, par variété. Donc, euh, on sait que du bon sélect, c'est les meilleurs pour prendre les pires phénotypes. On a déjà à au glou qui a pris le 8 millième phénotype, le pire phénotype de Gorilla Glou, si vous aimez mieux GG4. Et puis, eux autres ont décidé de faire une plante mère avec ça, et puis de couper des boutures, et puis on, on, on va donner ça à nos, à nos petits Québécois, à nos Canadiens, et puis on, on va leur vendre ça, nous autres, du glou. Hein? Bon. Est-ce que, est que le OG Kush en intérieur de ça, c'est un bon phénotype? Ou ça va être un, un phénotype qu'on n'a aucunement idée que c'est un OG Kush On ouvre ça immédiatement. Il n'y en a plus. Puis moi, j'en ai. Je suis vraiment chanceux. J'y ai déjà goûté. Il est dur à ouvrir. Je sais pas qui dit qu'il n'est pas dur à ouvrir, là. C'est bon, c'est bon. Je vais vous montrer les cocottes à... de plus près. Euh, pour ce qui est de l'humidité, perfection totale. Euh, pour ce qui est là, du givrage, hein, je pense que c'est résineux. Il hein. euh, y a de la résine là-dedans, c'est vraiment collant. Donc peut-être bien là, un, un bon produit là, pour euh, vous faire... Euh, de la rosine, de la wax, vraiment collant, euh, si je regarde plus près là, avec mes superbes lunettes, ça sent bon, écoutez, euh, un petit peu de feuilles, un petit peu de feuilles, euh, j'ai cherché un peu sur le site de Great White North, j'ai pas été capable de trouver, c'était trim à la main, mais je suis je suis convaincu que c'est trimé à la main, euh, à cause du nombre de feuilles qu'il y a. Et aussi, j'ai un petit peu d'expérience, j'ai déjà euh, ouvert déjà deux contenants, là, 2, 3.5, ça c'est mon troisième. Peut-être que les cocottes là, ont été trimées à la main, non seulement parce qu'il y a des feuilles, parce que les cocottes ne sont pas rondes, rondes, rondes, ne sont pas les sont On dirait pas que ça a été jeté dans une machine et que ça a été fait à la machine. J'aimerais bien avoir raison euh, si j'ai tort, euh, je vais je va prendre le tort. Mais à cause des petites feuilles, c est, c est... dans le temps, là, quand on achetait de notre pocheur, c'était normal des petites feuilles comme ça. Là. On a déjà vu ça. Il n'y a pas de fond de sac. Il n'y a pas de, de miettes. Euh, les petites feuilles n'ont pas tombé dans le fond. Là, donc, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Euh, pour ce qui est de l'arôme, c'est vraiment un, un couche. Euh... Je, je, je le trouve très bon. Je vais essayer de vous le décrire un petit peu plus. On va regarder ça de plus près, là, à la caméra. OK, on est de retour avec le Saint-Henri-Couche. J'avais 12 cocottes dans mon 3,5. Donc, euh, on peut voir la grosseur des cocottes. C'est des petites, des moyennes. Euh, pour ce qui est de la feuille, il y en a un petit peu moins dans ce euh, 3,5 que j'ai eu euh, dans mes autres. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup de feuilles. là. C'est... C'est juste pour vous dire qu'il y a 3-4 feuilles, c'est vraiment pas euh, la fin du monde, mais moi je suis là pour vous le décrire. Tout euh, à l'heure on le dit, c'était gommant, résineux, pour ce qui est des trichomes, euh, régulier très bien, on est content. Un produit, euh, je pense que j'avais payé, ouh je me suis même plus du prix, je pense que c'est 30$, je pense que c'est 29,50$. Euh, quand on regarde là, les produits souvenirs, c'est beaucoup plus beau. C'est sûr que moi, je suis vendu là, à souvenir là je le trouve tellement beau leur cannabis. On dirait du velours. Ça ici, c'est plutôt un, un cannabis standard. Il n'y a pas de velours là-dedans. Euh... Rapidement, comme ça, c'est vert. Il euh, n'y a pas de taches de mauve, d'orange. Euh, comme ça, c'est régulier. Ça ne se démarque pas, surtout avec les feuilles, comme ça. C'est sûr que... Ils sont pas en train de planter San Rafael, ils sont pas en train de planter Souvenir. Euh, là, il faut vraiment que ça se, ça se démarque dans le goût. Euh, Est-ce que ça va goûter un original, un, un OG Cush ou ça va goûter quelque chose de bâtard? Donc euh, c'est vraiment là que ça va jouer. Donc on se revoit immédiatement avec un. On est de retour avec le Saint-Henri Couche. On allume ça. Avant d'allumer ça, j'aimerais que vous puissiez prendre une seconde pour aller voir mon nouveau commanditaire de Bijou Shop Urban Ice. La description du lien est en bas. J'ai un code promo pour 25% de rabais là, pour vous, mes abonnés. Et si vous voulez vous procurer des produits pour la culture de cannabis, allez sur Indoor Growing Canada. Passez par mon lien. Ça va aider Winman. Kush. Est-ce que c'est du vrai Kush ou c'est un phénotype dégueulasse? Le 8 millième plus dégueulasse. Je pense que y a 8000 phénotypes par variété. Sur le site, euh, sur le contenant, ils écrivent les terpènes. Donc la terpène dominante, l'inalol, euh, la vendre. Euh, lavandre, Lila. Euh, deuxième terpène, Limonène. Troisième, cariofilène Et la quatrième, Myrcène. Plus précisément, Beta Myrcène. Ça fait cinq jours, j'en fume. Je l'aime. C'est un Kush. Le Linalol, c'est la terpène dominante, mais elle n'est pas trop forte. C'est la terpène dominante, mais il y a les autres ensuite. Euh, Limonène, c'est citron, elle goûte pas trop trop. Euh, Cariophyllène, c'est un peu de tout. Hein. On sait que ce n'est pas juste épicé. On va apprendre ça euh, très rapidement. Chaque terpène, il y a plusieurs arômes qui sont rattachés à la même terpène. Ensuite, le myrcène, c'est souvent rattaché avec euh, terreux. Moi, je l'aime beaucoup. Mon odorat là, il est peut-être revenu là, à 60%. Euh, ce qui arrive, c'est très bizarre. là. Euh, je... <rire> c'est vraiment bizarre. Je suis capable de sentir pendant 20 secondes. Après ça, je suis capable de respirer encore, mais pas de sentir. Il faut que j'attende 3-4 minutes pour être capable de sentir. Donc ici, là, je te dirais un goût de couche diesel avec un peu de l'inalol mais c'est quand même pas prononcé trop trop. Quand on regarde sur le site de la SQDC, je le sais qu'il n'est plus là. Hein? Il a été retiré, comme j'ai dit tantôt, à cause de l'enveloppe qui était facile à ouvrir. Quand on regarde sur le site de la SQDC et puis qu'on veut savoir tous les produits de cannabis que le linalol et la terpène dominante, on se retrouve avec le Donegal de Canopy, Tweed, et le House Plant Indica de canopies. Donnegal, j'ai détesté ça, je me rappelle pas d'avoir goûté la lavande. Asplant Indica non plus, ça ne dit pas grand chose d'avoir goûté la lavande. J'ai pourtant fumé des produits à la SQDC qui goûtaient plus la lavande que ces deux-là, mais ça ne me revient pas à l'idée comme ça. Mais je me rappelle d'avoir fumé des produits à la SQDC qui, qui goûtaient le lilas. Hein, la lavande, le lilas, c'est deux plantes différentes mais qui, qui se sentent similaires. Euh, mais c'était pas ces deux-là. Il y a juste une petite parenthèse. Le Horse Le Horse hybride. Il est pu à la SQDC. Ils l'ont enlevé. Tu là, le Horse hybride. La vidéo que Whitman a détruite. Winman, c'est la référence. Winman, c'est l'original. J'ai vraiment hâte de voir un deuxième produit de marque 514. Euh, J'espère qu'ils vont nous sortir un gelato, un wedding cake, parce que eux autres, ils sont peut-être capables de trouver des bons phenotypes. Parce que si du bon Select ou Canopy nous sort un gelato, ou nous sort un wedding cake, les deux variétés qu'on attend, à la SQDC, hein, on les attend, on a le sort de les avoir, le gelato puis le wedding cake. Let's go! C'est ça, là. C'est ça qu'on a, là, sur Internet. C'est ça que tout le monde commande, là, sur Internet, au BC. On peut-tu en avoir, nous autres, à SQDC? Pourquoi qu'on n'a pas, nous autres, du gelato? Gelato, gelato 41, gelato 33, gelato, gelato, wedding cake, wedding cake, wedding cake. Mais non, nous autres, on n'a pas, nous autres. Nous autres, non. Nous autres, on a du, du cannabis des années 75, des années 80, OG couche. On se croise les doigts que c'est un bon phénotype. Merci, c'est un bon phénotype. Mais je sens qu'un 4, hein, juste un produit, euh, on les juge à cause des feuilles. Euh, il faut un deuxième produit pour pouvoir avoir plus de, de comparaison. Comme Souvenir, on sait que Souvenir ont deux produits avec le GG4 Pamplemousse, qu'on adore. Mais c'est côté Pamplemousse qui tire sa couverte. là. C'est pas le GG4. Là. Moi, je tripe sur le G4, GG4 Pamplemousse, dans mon top 10. J'adore ce produit, mais c'est pas le goût de GG4 qu'on goûte. C'est plus le pamplemousse un petit peu. Là. T'sais, GG4, euh, c'est un super bon phénotype. Je pense que c'est le pamplemousse avec le GG4 qui fait le produit GG4 pamplemousse. Okay? Je veux un vrai GG4. Je veux un vrai GG4. J'ai hâte qu'on en ait un vrai. Ouais, Dubon Select, ils euh, ont sorti le glue. Et hey, toi, t'as pas écouté la vidéo, le gros. »« Je le GLOU. »« Je l'haïs, ça, le GLOU. »« C'est le pire cannabis de la SQDC. »« Le glue de Dubon Select. »« Pire phénotype sur la Terre, man. »« J'espère que ça rentre dans la tête, le gros. »« J'espère que ça te rentre dans la tête. »« Parce que le glue de Dubon Select, »« Ça n'existera plus, à la SQDC, le gros, dans un an. »« et hey, tu sais quoi ?»« Dans six mois, » Tu ne reverras plus jamais ça, le glue de Dubon Select. C'est dégueulasse, man. Il n'y a personne qui va racheter ça deux fois dans sa vie. Tu l'achètes une fois, tu t'en rappelles, tu sais que c'est pas du Gorilla Glue. Tu sais que c'est loin de la réalité. Il y a déjà eu une autre compagnie qui a eu des problèmes avec les enveloppes. Je en me plus, laquelle. Ah oui, c'était Petit Poff. Petite Poff, pof, euh, ils ont été retirés. Mais là, on voit que ça a laissé revenu avec d'autres variétés à l'intérieur. Écoutez, j'aimais vraiment euh, la structure des buds dans mes deux autres contenants. Eux autres sont un petit peu plus rondes. Mais dans mes deux autres contenants de, que j'avais achetés, un peu plus euh, difforme. D'après moi, c'est vraiment trimé à la main. Euh, c'est intéressant parce que quand c'est trimé à la main, les trichomes, ils sont moins accrochés, ils sont moins affectés, ils sont moins brisés. Hein? Puis tout le stock est dans les trichomes, tous les cannabinoïdes sont dans les trichomes, tout, toute la patente est dans les trichomes, le gros. Euh, J'avais le goût de te dire que qualité... Euh, à cause de l'enveloppe est noire, je suis en train de penser à 48 nord, là, mais c'est pas parce que l'enveloppe est noire aux compétiteurs que le cannabis est pareil, mais c'est un produit à 30$, je ne veux pas me tromper, c'est plus à l'escu je pense que c'est 29,50$. et 50, mais ils, ils sont dans le game, ils, ils, sont, ils sont dans le game, à cause de l'arôme, à cause de l'arôme, parce que si l'arôme, la, la variété, elle avait été dégueulasse, là tu vois 3-4 feuilles, là les feuilles commencent à te déranger plus, là, mais là, l'arôme est tellement bonne, que là, les 3-4 feuilles, regarde, t'as déjà vu ça des feuilles, tu passes par-dessus. Hey, J'ai pris le joint comme, un, comme une cigarette. Hein? On met pas de tabac hein, dans nos joints. Si tu mets du tabac, tu décalisses. Hein? Si tu mets du tabac dans ton joint, tu décalisses, là. On n'arrête pas de parler d'arômes site, terpène de terpènes. Mais pas du tabac dans tes joints. marche pas, là. Ouais, oh, mais tu vas perdre des abonnés. Arrête de niaiser. Il n'y a pas de tabac ici, le gros. Il n'y a pas de tabac. Bien écrit, ici, là. Ne pas utiliser avec du tabac. Bien écrit ça, là. Il est fort. Il est fort. Euh, 23% de THC, je suis d'accord. Mais on sait que c'est pas juste exactement. C'est pas juste le THC qui bosse. C'est l'ensemble des terpènes avec le THC. Et aussi, toutes les autres cannabinoïdes, CBD, CBG. Je les connais même pas, là. Mais, il pour la checker ça aussi, là, les cannabinoïdes. On parle des terpènes. Encore une fois, je vais vous en parler très bientôt des terpènes, là, une à une. Ça s'en vient très bientôt, là, je vous le garantis. Avec les top 3 et les top 5, euh, SQDC. Euh, ça s'en vient bientôt. Et aussi, et aussi, un top 10. Winman, top 10 Winman. Euh, j'ai pensé à ça, je me demandais, euh, est-ce qu'il est qu y a 10 produits à l'SQDC que, que je pourrais racheter régulièrement, mais ben maintenant, oui, voilà un an, euh, j'aurais eu, eu de la difficulté à vous faire un top 10, mais là, il y a maintenant les produits souvenirs, euh, je pense que ça ici, ça va faire partie de mon top 10. Euh, vraiment là mes, mes top 10 c'est vraiment à partir de l'arôme du goût et puis euh, malheureusement le prix est peut-être moins important là, pour mon top 10 là, arôme goût euh, c'est vraiment le top 10 personnel à Winman, euh, ça va vraiment être une vidéo qui va être la semaine prochaine euh, cette vidéo là va être la, euh, la semaine prochaine j'ai été vraiment surpris quand j'ai vu ça, les quatre terpènes sur le, le bag, euh, sur l'enveloppe. Euh, il faut qu'on s'en va vers les terpènes. C'est ça l'avenir. Les terpènes, c'est l'avenir, le gros. Non. Laisse-faire l'eau potable, le gros. Laisse-faire, laisse-faire, laisse-faire laisse l'électricité solaire, les panneaux solaires. Je te parle je te parle de terpènes, c'est le gros. L'avenir, c'est les terpènes. Comprends-tu non, c'est pas l'éducation, c'est les terpènes, les terpènes, le gros! Les terpènes! On y va ensemble? On dit, je le que je l'ai dit tantôt! Je le sais! Linalol! Limonène! Je vois même pas avec mes yeux, man. Je te dis même. Cariofinen et bêta-myrcène. Il faut que toutes les compagnies. À la SQDC, mettre les terpènes sur leurs contenants. On veut les terpènes. On veut les terpènes sur les contenants. Mettez les terpènes. Les terpènes, c'est plus important que, que n'importe quoi. Tu comprends-tu? Terpènes sur les contenants. Mettez pas les boosts ni les bovedas à l'intérieur. Mettez les bovedas et les boosts à côté. Voici, monsieur, votre paquet avec un boost. C'est quoi, c'est quoi ça? Ça, c'est une enveloppe d'humidité. Vous pouvez le mettre dans votre cannabis s'il sèche trop vite. Mais vous, pouvez, vous, pouvez, vous êtes pas obligé de l'utiliser si vous le fumez rapidement. « on hey, j'en veux pas de ça, j'en veux pas! » Pas de problème, monsieur. On va le garder. Tu comprends-tu? Tu, tu comprends-tu? Parce que quand ils le mettent dedans, là, quand tu rouvres ton paquet, des fois, il est, il est, ton beau VEDA, il est déjà tr trop vieux. Il est sec. Tu sens les granules. Qu'est-ce que c'est? Ça, ça sert à quoi? Il est déjà vieux. Donne-moi les neufs. J'ouvre l'enveloppe, ah, le cannabis est un peu sec, mais ben, mon Boveda, il est brand new, il est brand new, il est neuf, il est neuf, que je remets à l'intérieur, puis mon cannabis va redonner comme avant, comme qu'on aime, hein? Puis je laisse les pas, mon Boveda dedans, là, plus que 12 heures ou plus que 24 heures, je l'enlève après, oh je l'enlève, parce que le cannabis est correct, là, il est à, il est à 62% d'humidité, puis tu sais quoi, pour le fumer, là, pour le conserver, c'est 62% d'humidité. Pour le fumer, c'est 58. Fait que quand tu enlèves ton, ton enveloppe à 62, là, il va peut-être descendre à 61, 50, euh, 60, 59, parce qu'il sèche un peu. 58, ben, tu fumes. Ça gèle, c'est bon. Euh, j'aimerais ça essayer, euh, je sais que ça fait bizarre, j'aimerais ça essayer un produit comme ça avec un taux de THC plus bas. Pour voir s'il si me gênerait, pas pire, je me suis procuré du euh, GG4 Pamplemousse à 11% de THC. Je l'adore, je l'adore, man. J'adore le GG4 Pamplemousse souvenir à 11% de THC. Je l'adore, man. Mais quand j'aime un arôme, même à 11%, je, je l'aime, même ça à, à 11%, quand t'aimes ça, t'aimes ça, man. Donc, j'espère que tu vas donner un pouce à la vidéo, je vais mettre des photos sur mon Instagram. Ceux qui sont intéressés à savoir un peu le suivi de ma culture de cannabis, il y a des photos plus à jour sur Instagram que les vidéos sur YouTube. Un scoop, comme ça. Ça, ici, ça va être mon numéro 1 de mon top 3 linalol. Comme je vous le dis, mon arôme, mon, mon odorat est pas revenu à 100%. Euh, J'en ai fumé euh, 7 grammes avant de faire cette vidéo-là. Euh, je suis capable de dire la terpène principale. Mais je ne suis peut-être pas capable de dire le deuxième goût. Donc, euh, mais la raison pour j'ai fait la vidéo et je suis convaincu de ce que je te dis, c'est le buzz. Euh, cette semaine, vous hein, ceux qui me connaissent, vous savez que dans mon contenant ici, c'est le cannabis mélangé. Toutes mes cannabis qui sont mélangés. J'ai tout fumé ça pendant que j'étais sur le coronavirus. J'avais pas, pas d'odorat. Je goûtais à rien. Man. Parce que je fumais ça. J'ai même mélangé le glue de Dubon Select. Je le fumais et je sentais rien. Puis à un moment donné, puis là, ça, c'est tout, tout, tout mélangé. J'étais basé également. Tu me suis? Puis là, j'ai fumé un GG4 Pamplemousse. Pas d'odorat. Puis, man, euh, le matin, là, quand j'ai commencé ma journée, là, le buzz, ben c'était le buzz du GG4 Pamplemousse. Même si j'avais le coronavirus, je buzzais comme que le pote, me faisait bosser avec ses, ses particularités à chacun. Tu me suis. Quand je mets ça ici, là, c'était un bol général. Hein? Je te gelé. Je te gelé, général, Je, je mets mon joint. Je te gelé, man, Je suis super content. Mais ça ici, hein, jusqu'à le on sait que c'est vraiment plus dans la tête. Euh, fait que même si pas d'odorat, même si mon odorat est pas à 100% avec celui-là ici, il est bon, là. Il est bon. Mon odorat est revenu pas à 100% ok? je l'ai mon droit le buzz est bon euh, hybride hybride je sais pas si tombe ça indica là. Euh, ça buzz un peu la tête Puis le corps c'est pas un gros je trouve pas que c'est un gros indica tu m'entends-tu parler man? bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla ça c'est plus là euh, Cérébral, hein c'est plus plus euh, genre sativa tu sais tu me suis énergétique et ça je cherche depuis tantôt, énergétique, mais une bosse de corps aussi tu sais, mais euh... tabarnak il est quasiment satisfait man, mais euh... hybride. hybride, hybride, hybride, hybride, vraiment, vraiment complet, je veux une autre variété de 514, félicitations à Ville d'Anjou, J'aime ça dire ça, le mot represent. Represent Montréal. Hein? On sait là, que Verdelite qui est à saint eustache mais c'est pas Montréal, saint là, mais c'est quand même Montréal et les environs. Verdelite n'est plus. Verdelite n'est plus. Euh, Verdelite est rendu au BC. On va voir ce qui va arriver avec tout ça. Euh, on sait que Verdelite a été acheté. Donc c'est pas Verdelite qui est rendu au BC, mais plutôt Souvenir qui est parti au BC chez Emerald Health Thérapeutique. Euh, Verdelite euh, c'est encore à Montréal je pense. Hein? Alright, alright, euh, bien excité, bien des vidéos qui s'en viennent. Euh... <rire> Faut que je me calme, je veux pas scraper la vidéo. <rire> J'ai le fou rire, il y a des affaires sur mon bureau. Bah, Je vous adore, je vous adore. Euh, ok, avant de tout scraper à la vidéo, on va arrêter ça de même, il y a un nouveau produit qui s'en vient là, Bandeau, Bandeau ça va être bientôt là, dans les prochaines vidéos de Weedman, ça c'est la terpène dominante là, à Bandeau, là. en tout cas je te le dis pas, je te dis plus rien, je te laisse là dessus, je suis gelé, je vais scraper à la vidéo. Peace, ciao, donne un pouce. Mets un commentaire. Mets un commentaire. Dis-moi allô. Dis-moi allô. Dis allô dans les commentaires. Écris allô, Winman. Écris ça. Allo Winman avec un point d'exclamation. Alright. Les vrais, les real, ceux qui sont là jusqu'à la fin, ils vont faire ça. Allô, Winman, point d'exclamation. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Merci. Ciao les boys.